des hommes, grandit avec les hommes et meurt entre les mains des hommes. Je pense que c'est dans cet esprit que mon très cher euh, Ledoux Tchakounté a pensé à mettre sur pied une association appelée families Tchakounté. famille Tchakounté qui euh, fait parler d'elle, Families Tchakounté qui fait des merveilles dans le monde. Rappelons que c'est une association qui regroupe euh, toutes les personnes qui portent le nom Tchakounté. Euh, On s'en va à présent rencontrer le président fondateur de la dite association Ledoux Tchakounté qui nous attend. Seul on va vite, mais ensemble on va loin. Ils ont compris l'importance de cet adage, mesdames et messieurs. C'est pourquoi il a décidé, lui, en tant que euh, président fondateur, de mettre sur pied euh, l'association Families Chakonte. Lui c'est bien sûr Chacunte le Ledou. Bon après-midi, frère. Bon après-midi, H. Il a la grosse forme. Tout va bien. Tout euh, va en bien. tant que président, comment se porte la famille Non, non, non, rien de grave. La famille Chaconte se porte à merveille. Mmh. Euh, D'où vient l'idée Vraiment, sans te mentir, euh, c'est un peu drôle à expliquer parce mmh. que je ne savais vraiment pas qu'un jour je pouvais re, me permettre de regrouper ces, ces masses de personnes. Mmh. Une fois, j'ai pris le téléphone de quelqu'un pour me connecter. Bon, je voulais me chercher. Tout à fait. Quand j'ai tapé Chakonte, j'ai vu plein de Chakonte se sont affichés. Mais j'ai dit, mais attends, est-ce qu'il y a assez de Chakonte comme ça dans le Cameroun D'où vient cette idée au départ, c'était d'abord spécial Tchakunté. Mm -hmm. J'ai créé ce groupe. J'ai commencé à envoyer des invitations à certains Tchakuntés. Mm -hmm. Quand quelqu'un acceptait, je collaborais avec la personne que, bon, voilà, c'est une famille. Est-ce que si on met sur pied un groupe de Tchakunté, est-ce que, est est que chacun apporte son nombre à vie et tout. tout. C'est comme ça qu'on essaie de développer. J'ai ajouté les gens dans le groupe Facebook. Tout ça, c'est sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. J'ai ajouté les gens dans le groupe Facebook. Et puis, et puis étais, quand j'étais déjà 300 personnes, ouais. bon, c'était était toujours, pour moi, je ne, je ne croyais pas. C'était un rêve. Vraiment, je ne croyais pas qu'avec 300 personnes, au même nom, on pouvait faire quelque chose. Mm. Bon, une fois encore, c'était déjà à 500 personnes. C'est où j'ai décidé vraiment... De, de flasher oui oui oui, oui. j'ai donc fait d'abord un petit truc pour voir si parce que je ne connaissais pas vraiment qui était dans le groupe mmh. je ne connaissais vraiment personne on se connaissait de nom on se disait les faux profils voilà des et personnes tout qui sont naquer, beaucoup de questions euh... beaucoup de questions se sont posées autour de ça une fois donc j'ai lancé une première rencontre mmh. vraiment par la grâce de dieu je m'attendais vraiment pas à, ce, à ces personnes. Donc, pas à personnes. Oui, vraiment. C'était à la piscine de Norbon, mm -hmm. J'ai eu ce jour près de 86 personnes. Wow. Vraiment, je m'attendais. Une première rencontre une première mm -hmm. virtuelle, donc on était juste sur le net, on ne se connaissait pas. Mm -hmm. Je ne connaissais vraiment personne mm -hmm. dans le groupe là. Donc, à ma grande surprise, quand elle venait que vraiment nous avons rencontré ces Chakunte et tout, et tout. c'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça. Et puis vers 17 18, je retrouvais plus de 87 personnes. Vraiment, wow. c'était incroyable. Et dans ce jour, et ce jour vraiment, il y avait des grands messieurs. C'est où j'ai connu Commandant Chakunte, mm -hmm. c'est où j'ai commandé Maître c'est où j'ai connu, connu vraiment tous ces grands types. Vraiment, je savais pas. Ensemble. J'ai donné l'idée que vraiment avec le groupe on peut faire quelque chose de vraiment de merveilleux. Car nous sortons de l'Ouest, je peux dire que nous sommes les enfants d'un même grand-père. Oui. Et vraiment, ensemble, voyons voir ce que nous pouvons faire pour notre village. Tout à fait. Pour notre village. Bon, certains ont donné le point de vue, certains ont donné les suggestions. Parce que le village Baranté compte, je ne sais pas si c'est 13 villages mm. et tous les Tchakontés vient un peu de partout. C'est un département, il faut le rappeler. Voilà, mm. il y a ceux qui sont de Bangoulab, mm. ceux qui sont de Baor, en fait plusieurs villages. Donc c'est donc comme ça qu'on a commencé avec Vanessa, tu qui est mmh. le secrétaire général, tu as compté, oui. Et nous avons essayé Barzil, qui est mmh. le trésorier vraiment de cette association. Mmh. Ensemble dont on a essayé de mettre sur pied d'abord le statut. Mmh. Oui, un statut conforme. Pour Surtout que notre vous avez déjà des personnalités parmi les Chakounte qui ont facilité la tâche pour. Beaucoup, beaucoup, euh... beaucoup, beaucoup, beaucoup, vraiment. Avec l'appui du commandant Chakounte, que je lui tire vraiment un très grand coup de chapeau. Mm -hmm. C'est un homme vraiment humble, solidaire. Il est très généreux, wow, ce wow, monsieur. Wow. Donc, c'était comme un... ça. Et même quand le préfet a légalisé ce groupe, il m'a remis une somme de 10 000 francs wow. pour me dire Où as-tu pris cette idée, cette idée de rassembler les mêmes noms Certains ont dit non, je vais changer mon nom pour rejoindre le groupe de Tchakounte. <rire> vraiment, je veux être Tchakounte, je m'appelle Tchakounte. C'était vraiment beau à ce moment. Tout à fait. C'est où nous avons décidé de réaliser vraiment plein de projets mmh. que je t'avais fait part et tu justement, le sais. Justement, justement. Voilà. Nous avons essayé de faire les choses à mon, à mon niveau. Ouais. Vraiment, j'ai d'abord créé le logo mmh. du groupe. Comme je l'ai dit tantôt, au départ, c'était spécial Chakunte. Mm -hmm. Bon, maintenant, on a vu, on a modifié, c'est devenu « Family Chakunte ». Mm. Oui, c'est où j'ai donc créé ce logo qui est sur est chacun et chaque membre a sa carte de des membre ouais. avec le logo. Mm -hmm. Et le statut est légalisé à la préfecture de Douala. Tout à fait. Oui. Ça, ça vous dire dit, euh, Famili c'est des générations en générations, euh, une famille qui ne doit jamais se disloquer. Vraiment, là, c'est une assurance. Vraiment, mm -hmm. c'est des générations en générations. Et il y a l'amour, mm -hmm. il y a la solidarité, il y a l'engagement, il y a l'union au sein du groupe. Euh, moi, ayant pris à l'un de vos événements, vraiment, j'ai aimé. J'ai même, euh, au thème, j'ai dit, gars, il faudrait que je fasse tout et tout pour euh, me, me faire appeler Tchakounté. Oui, je me rappelle. Bon, maintenant, euh, Families Tchakounté compte combien de membres Actuellement, nous sommes 723. 723, waouh. Dans tout le territoire national et international. Super, super. Et comme dans toute famille, je sais qu'il y a toujours des difficultés. Comment parvenez-vous à gérer ces difficultés Parce qu'on dit, on peut mettre euh, les, les, les patates dans le, la même corbeille et partir d'ici, même pour qu'on euh, s'en va retrouver les mêmes patates euh, intactes ou encore même d'autres sont pourries, mais restant toujours dans la corbeille. Mais comment contenir des personnes venant de différents horizons vraiment, c'est pas vraiment facile. En tant que président fondateur, je me donne le signal d'être un parent, mmh. d'écouter mes membres. Tout à fait. Donc, je ne prends pas de décision sans contacter Allé les membres. Vraiment... Je ne veux vraiment pas mettre certains mal à l'aise mmh. pour, pour qu'on dise que demain, que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mmh. Quand il y avait vraiment quelque chose où on ne s'entendait pas, vraiment, mmh. je, je faisais le maximum de pour que tout le monde soit d'accord. Et vraiment, rassurez-vous, tout le monde ne peut pas être d'accord. Tout à fait. Mais avec la majorité, vraiment, on lance. Okay. Parce qu'on a après un moment, on a compris qu'avec dix personnes, on peut avancer. Tout à fait. Oui, surtout quand vraiment il y a, a l'amour. Bon, mieux vaut dix personnes engagées que dix mille personnes qui dans sont dans le en désol, vraiment, vraiment. Et maintenant, euh, familles Chakunte, Est-ce que vous avez des personnes qui ont dit je ne fais plus partie de l'aventure Effectivement, beaucoup ont démissionné. Mm. Bien après, et ils m'ont encore appelé pour dire mm. vraiment, président, s'il te plaît, remets-moi dans le groupe. Vraiment, j'avais bon. Je Ne chasse pas, ce sont mes enfants. Mmh. Je suis membre, je suis tout comme eux. Vraiment, c'est la famille. Et j'ose croire même que nous sommes mes enfants des mêmes grands-pères parce que c'est dans ce groupe mmh. que j'ai aussi connu mes quatre cousins directs voilà. que je ne les avais jamais connus, mmh. même vus d'ailleurs. Mmh. Voilà, et vraiment, j'avais mis sur pierre, euh, c'est-à-dire euh, un programme. Chaque fois qu'on avait rencontre, je m'arrête. Ça se passait dans tout le territoire national. C'est-à-dire, s'il y a rencontre un jeudi, ce si doigt-là, mmh. là, la, la même rencontre serait à Chang, Justement. à Baganté, à Bafoussam, avec les différents avec coordonnateurs, les différents, différents coordonnateurs villes, que j'avais nommés mmh. et tout, et tout, et puis chacun me rendait compte. Oh, okay. C'est comme ça qu'on a fait pour avancer. Bon, quel est le projet plus proche ou encore à venir de Family Chakonté Voilà, vraiment, le projet qui est proche, c'est... On a fait d'abord une statistique mm -hmm. des, des différents villages. Mm -hmm. Moi, particulièrement, je suis de Baoq. Mm -hmm. Certains sont de Bangoulap, mm -hmm. d'autres sont de, de Bacan. On a mm -hmm. fait une statistique. On a dit que le, le village qui va dominer le plus, ouais. et le village qui domine le plus, c'est Bazou. Bazou ouais. C'est Bazou qui a plus de pourcentage mm -hmm. dans le groupe que d'autres. Mm -hmm. Donc, c'est par là que nous allons aller voir comment... Euh, euh, ce qu'il faut, c'est que le village... Un euh, euh, nécessaire et voilà. très pressant. Voilà, c'est un peu ça, mm. oui. Euh, Family Chakonte, ça fait combien d'années déjà ce groupe J'ai créé ce groupe vraiment en 2011. 2011 Oui. Nous sommes en, Nous 2020. Sommes en 2020. Ça veut dire 9 ans pas là. Effectivement. Et maintenant, quelle est la plus grosse réalisation que vous avez déjà faite ou quel, quel est événement que vous avez fait ensemble au point de dire wow, « waouh, super » bon déjà euh, c'est vrai le groupe n'a pas connu de malheur mmh. et ni de ça a une connu que du c oui, grâce, oui. C vraiment c'est une grâce ça a mmh. connu que du bonheur mmh. parce qu'il y a un tchakouté qui se qui, qui se mariait ouais. vraiment nous avons euh, nous avons nous, nous, vous nous, avez nous, organisé, nous avons organisé vous avez mis un tour euh, digne de Tchakounté. Ouais. Oui, nous avons fait vraiment un tour très digne de Tchakounté mmh, mmh. pour lui rendre vraiment cet honneur, qu'il qu se sente qu'il n'est pas seul, qu'il y a les Tchakounté derrière lui. Mmh. Vraiment, c'était magnifique. Et le mois prochain, euh, la date du 27 au 28, mmh. que ma secrétaire générale, euh, Vanessa Tchakounté... le 28, quel mois Novembre. Novembre. Vanessa Tchakounté oui. qui qui se marie également du côté mmh. d'un consamba. Mmh. Et j'ai déjà prévenu les tchakundes de consamba de, Voilà, on aura des sens sur le terrain tel jour. Mmh. Donc apprêtons-nous pour célébrer de cette femme qui a été toujours là pour nous. Celle qui a toujours, elle a beaucoup travaillé pour ce groupe. Vraiment, on va célébrer Dindel. Qu'est-ce que le groupe lui apporte Vraiment, ça c'est une surprise. Mmh. Vraiment, okay. c'est un secret. <rire> c'est un secret, ça, je ne peux pas dévoiler ça comme ça. Mmh. Okay. Oui, Oui, oui, oui. Voilà. Euh, maintenant, la famille Chakunte, famille Chacunte, vous n'avez, vous pas aussi la naissance. Oui. Si, Et il y a aussi les naissances, les voix bébés. Mm -hmm. Bon, dans, on, on respecte le, le, notre règlement qui a été per, conçu par nous-mêmes. Mm -hmm. Donc, même les décès de parents, mm -hmm. maman, époux, mm -hmm. épouse, enfants. Mm -hmm. Donc, quand il y a ces petits malheurs, le groupe essaie de d'apporter sa modeste contribution pour la famille éprouvée. La famille éprouvée, donc. Euh, maintenant, si on parle euh, il sera question de faire une très belle réalisation de ce côté. Vraiment. Maintenant, oui. Sans descendre sur le terrain, qu'est-ce que tu, tu vois déjà à l'horizon parmi euh, bon, euh, les, les choses à réaliser Je vois, avec les petits euh, services du renseignement que mmh. j'ai fait, il me paraît que les, les salles de classe, il y a toujours les bancs mmh. qu'il faut pour les élèves. Mmh. Les, les cahiers, les fournitures scolaires, en fait, mmh. si possible, on même un forage pour ce village. Un enfant qu'on qu éduque est un homme qu'on gagne. C'est bien tout de commencer par l'éducation. Euh, l'éducation, c'est la première, l'éducation, c'est la meilleure des choses. Euh, Famille Tchakounte, euh, aujourd'hui président fondateur. Oui. Est-ce que les mandats sont à durée indéterminée les Oui, oui, le mandat, sont... c'est deux ans renouvelables. Deux ans renouvelables. Oui. Mais le présent que tu es, ça reste présent à vie Bon, je veux... En réalité, <rire> je suis vraiment fatigué, parce que c'est trop de travail, mm -hmm. nuit et jour, sans dormir, pour se battre. Je ne veux plus la présidence. Mais mm -hmm. on m'oblige qu'il n'y aura pas d'eux comme moi, je dois mm -hmm. toujours être là. J'ai dit non. Tout le monde peut... Avoir tu tu es même fondateur, mais pas oui, présent. Oui, je suis fondateur. Mmh. Que chacun vienne un peu gérer la présence. C'est là le niveau. Voilà. Si on faisait un tour à la diaspora, il y a combien de, de, de pays où on trouve facilement et chacun dans ton groupe Oui. Euh, en France, mmh. nous avons... Euh... Rogrigue Chakounte, qui est du côté de la France. On salue les Chakounte de la France. Ouais. Oui, du Gabon, on a les Camille, euh, on a les Liliane. Euh, mm -hmm. il ils sont nombreux. En, -Gabon, on vous salue, et en Belgique ouais. également, nous avons des Chakounte. Chakounte à Belgique. Oui, ouais. et en Allemagne également. Wow, super. Au Sénégal, sans aussi compter les pays africains, ils sont mm -hmm. un peu de partout. Ouais. Et tous ceux-là sont toujours avec nous. Quand il y a quoi que ce soit, ils essaient d'apporter leur modeste contribution, de donner leur point de vue, mm -hmm. de donner un point. Tout cela est toujours en considération. Ok. Oui. En tant que président, le président est souvent entouré de conseillers. On peut saluer quelques conseillers au passage Oui, nous avons maman Hélène, sa de Yaoundé, mm -hmm. la reine-mère, nous avons Micheline, mm -hmm. celles-là qui sont toujours là pour moi, pour me donner des, pour me mettre sur la bonne voie. Mm -hmm. Oui, qui sont en train de, de bien m'orienter sur ce que je dois faire. Est-ce que tu as eu à dormir sans dormir, comme on dit souvent, parce que des personnes dans le groupe mis mal à l'aise J'ai passé des nuits blanches j'ai passé des nuits blanches. Et avant que le mariage de notre. celui du Gabon se passe ici au Cameroun, mmh. j'ai failli piquer une crise cardiaque. Parce que. Croyant que j'ai bien fait, les m'a m'ont reproché. Non, oui. Et ça m'a vraiment fait Ça m'a vraiment fait bizarre. bizarre. J'ai je, je, je, je, je ré réuni ces membres. vraiment Je les ai présenté les excuses que mmh. vraiment les erreurs on les rectifie. Et mmh. prochainement, je serai sage. Mmh. Oui, mais pour moi, c'était toujours dans bien le bienfaisant. Oui, c'était dans le bon sens avec amour. Justement, c'était toujours pour le groupe. c'est mmh. pas pour moi seul. Oui, oui, mais ils n'ont pas vu ça comme ça. Oh, okay. Mais sinon, ça n'était pas vraiment facile jusqu'à ce niveau votre euh, cri de guerre là-bas vous dites quoi quand vous, vous rencontrez ça ça c'est en réalité il n'y en a pas parce que il y en a pas, parce pas, il mmh. y en a pas. Mmh. tout on se met en bon temps malgré tout non je dis cri de guerre par exemple on dit family chacun te répond c'est pas ah, trop donc bon, pas ça. notre slogan ça ouais. veut mmh. dire mmh. Mmh. ah mmh. quand on dit je sais, attends, on dit, euh, moi, moi j'ai beaucoup de choses à faire, hein. c'est pas seulement ça que... Tout à fait. Je crois, on dit, tchakounté, on dit ensemble, voilà. Tchakounté, voilà. ensemble. ensemble. ensemble. ensemble. Ok, voilà. ensemble. Mais maintenant, euh, président, euh, vu que euh, tu as très bien pensé de mettre ça sur pied, nous euh, ne pouvons que souhaiter bon vent à la famille Tchakounté. Et président, qu'est-ce qu qu'on dit pour sortir Vraiment, j'ai je, je continué à dire à mes membres que restons toujours solidaires, mm -hmm. restons une personne, mm -hmm. car nous avons des très bonnes choses qui sont en train d'arriver. Mm -hmm. euh, le chemin de Dieu n'est pas facile. Voilà. Donc, gardons espoir. Ce qui si on fait quelque chose et que ça, ça ne fait que réussir, vraiment, on va se poser trop de questions. Tout à fait. Donc, je dis à ceux-là de prenons notre mal en patience et que je promets au groupe de Tchakounte qu'il y a une grande réalisation, une grande réalisation qui, qui se trouve en chemin, mm -hmm. oui, mm -hmm. vraiment. Et je, je, je les dis aussi, merci pour tout ce temps, pour ces gens de 9 ans, depuis 9 ans avec mm -hmm. qui nous sommes ensemble, mm -hmm. surtout Vanessa Tchakounte, mm -hmm. Caroline Tchakounte, Béacris Tchakounte, Guy Bazi Tchakounte, Kanye Tchakounte, Ren Tchakounte, ceux-là sont là, bien d'autres ils sont Tout là depuis fait. avec nous, depuis neuf ans. Mm -hmm. oui. Voilà, euh, il faut également rappeler, il faut dire également à tes membres que nous sommes déplacés pour toi. Vraiment, qui venu euh, je remercie euh, <rire> H on se connaît ouais, très longtemps. Plutôt My Africa TV, pas moi. Euh, My ok, Africa TV. <rire> My Africa TV, vraiment de m'avoir, de venir jusqu'à mon domicile mm -hmm. euh, faire ce reportage. Vraiment, je, je vous dis merci encore. Oh, ouais. À travers ça, je crois que ma famille de Tchakonté pour être au courant et que j'attends encore ceux-là qui savent, qui ne sont pas au courant, qu'il y ait un groupe de Tchakonté de se rejoindre à nous, Perfect. pour qu'ensemble, vraiment, nous réalisons des très belles, des magnifiques, okay. choses pour nous. Ok. Bon, merci euh, Ledou Tchakonté, le président de la famille des Mesdames et messieurs, vous avez compris, la famille est sacrée et quand on parle famille, c'est pas question de lien de sang. La famille, c'est ce qu'on rencontre et qui nous prouve le véritable amour. Donc on a eu affaire avec euh, le président et fondateur de la famille Tshakonté. Euh, nous vous invitons tout de même famille Tshakonté à vous connecter ou encore vous abonner massivement sur votre chaîne MyFricaTV. TV. Euh, c'est par là que nous aurons encore bien d'autres initiatives à faire avec vous. À très bientôt. I'm